Je suis Hugues de Chaumont. J'ai co-conçu un appareil qui rend la canne blanche des personnes aveugles intelligente. Et nous sommes à Lyon Chez Gossens, on a conçu Rango, un produit électronique qu'on va venir clipper sur tout type de canne blanche et des écouteurs externes à l'oreille Bluetooth. Ce petit boîtier électronique permet de détecter les obstacles en face de l'utilisateur jusqu'à 2,50 m. Et il va l'alerter grâce à un retour sonore en trois dimensions. L'utilisateur peut également bénéficier de sa localisation, de l'annonce et de la description des intersections et carrefours sur son chemin. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 utilisateurs de 10 à 85 ans qui sont autonomes en ville et qui reprennent confiance en nous. Ma ville idéale, c'est une ville inclusive où chacun peut se déplacer en totale autonomie et sécurité. Dindam.